Inelum aurantiacum, l'hydne orangé. Ce champignon appartient à l'ordre des téléphorales et au genre Inelum. Il possède un hyménophore à aiguillon de couleur blanchâtre et sa sporée est brune. C'est un champignon qui a une croissance infinie et qui va donc inclure de nombreux éléments comme des herbes, des petits bouts de bois ou encore des cailloux. C'est Inelum aurantiacum, l'hydne orangé. Le chapeau mesure de 3 à 7 cm. Son revêtement est feutré et hérissé de prolifération. Il est de couleur blanche ou crème orangée, devenant brun orangé ou roux ferrugineux. Il est de forme plane, parfois déprimée. Les aiguillons sont nettement décurants, de couleur longtemps blanchâtre, puis brunissant à maturité, excepté vers la marge, où ils restent clairs étant plus jeunes. Ils mesurent entre 2 et 3 mm. Les plus longs sont les plus matures. La chair est orange dans le pied, nettement zonée et jaunâtre orangé au niveau du chapeau. Elle est fibreuse, coriace. Elle possède une saveur douce et une odeur un peu épicée restant toutefois assez faible. Le pied est court, de couleur orange et veloutée, renflé à la base. L'hydne orangé est retrouvé sous conifères, en particulier sous pins, surtout sur des sols pauvres. Souvent dans les litières des aiguilles, sur terre et parfois sur souche. Il pousse d'été jusqu'en automne. Hydnellum aurantiacum est non comestible, mais contient des pigments utilisés pour teindre la laine en brun foncé, voire vert kaki. On peut le confondre avec Hydnellum auraticum, qui a une chair plus sombre et des aiguillons jeunes orangés.